Bonjour les amis astro, aujourd'hui, petit tutoriel euh, logiciel informatique. On va s'intéresser un petit peu à une star, hein, donc Stellarium, c'est un planétarium virtuel qui permet sur votre ordinateur et aussi sur votre PC, votre tablette de contempler le ciel, d'avoir des informations sur les nébuleuses, sur les galaxies, les amas, euh, les constellations, les étoiles variables, etc., les comètes, beaucoup de choses, les satellites également. C'est vraiment un logiciel très très complet que je vous conseille si vous ne l'avez pas encore téléchargé sur votre ordinateur. Euh, Stellarium, moi ce que j'aime beaucoup, c'est cette faculté de, de... cette possibilité de, de visualiser le ciel tout autour de, euh, du point d'observation avec effectivement un paysage. Donc vous avez des paysages très très intéressants. Vous pouvez aller euh, vous balader sur la Lune, sur, euh, sur pas mal d'endroits de, pour contempler le ciel. Moi je vous propose eh bien, de venir chez moi contempler le ciel depuis mon jardin. Ce que j'ai fait récemment, eh c'est que j'ai créé le panorama de mon jardin pour pouvoir programmer mes observations. Vous pouvez, vous aussi, si vous le souhaitez, créer votre panorama ou plusieurs panoramas, celui de votre club d'astronomie, celui de votre euh, spot euh, d'observation pendant les vacances, euh, etc., etc. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez pour cela. Il vous faut un smartphone, un pied photo, une application qui vous permettra d'enregistrer de, euh, un panorama 360 alors les smartphones font des panoramas mais bien souvent ce sont des panoramas incomplets on n'a pas un 360 complet on a un 280 euh, ouais. euh, il manque un petit bout derrière hein. voilà on n'a pas le, la totalité donc prenez un petit logiciel sur votre téléphone euh, pour avoir un panorama 360 moi j'ai choisi une application gratuite qui s'appelle DMD Panorama sur le Play Store euh, Android. Je vous laisse chercher pour euh, iOS, moi je ne connais pas du tout le système iOS, je n'ai pas de iPhone. Voilà. Donc ce petit logiciel, il vous faudra aussi bien sûr un ordinateur pour récupérer et traiter cette image avec un logiciel gratuit qui s'appelle GIMP. Bien sûr, pour tous ceux qui connaissent Photoshop ou d'autres euh, logiciels de retouche et de traitement d'image, vous pouvez utiliser celui que vous voulez. Je vais utiliser Gimp aujourd'hui parce que c'est gratuit, c'est téléchargeable gratuitement. Voilà. Alors c'est parti. On va aller dans le jardin. Je vais placer le téléphone sur le pied photo et je vais faire mon panorama. Voilà. Vous êtes dans votre jardin, enfin, dans mon jardin donc vous allez ensuite installer euh, sur un grip votre smartphone donc il sera installé par contre euh, verticalement et pas horizontalement, verticalement pour avoir un maximum ici au niveau euh, du ciel et de l'horizon l'image sera à peu près au centre la hein, ligne d'horizon sera à peu près ici quand on fera le euh, panorama alors bien entendu on fera donc tourner le smartphone avec l'application et l'application va stacker toutes les photos pour en faire un panorama voilà c'est très simple allez c'est parti Voilà, le panorama est terminé, je vais le charger hein, grâce à un câble USB, voilà, et je vais récupérer ce panorama qui se trouve eh bien, dans le fichier qui s'appelle panorama, tout simplement, euh, à la racine de, euh, du téléphone, hein, sur le fichier euh, DCMI du téléphone, euh, vous avez un fichier qui s'appelle panorama à cet endroit-là. Vous récupérez votre panorama en point .jpg. Je vais ouvrir GIMP et puis on va voir tout de suite comment faire pour récupérer un joli panorama pour Stellarium. C'est parti. Nous voici donc sur l'ordinateur. Je vais aller ouvrir immédiatement. Euh, donc, GIMP. Voilà. Donc, GIMP 2.10. Je vais aller ouvrir mon Fichier Ouvrir, je vais aller dans Pictures. Alors, Pictures, c'est l'équivalent du dossier image. Ça a été renommé par Game, mais c'est le, le dossier image. Dans mon dossier image, je vais aller chercher mon dossier Panorama que j'ai créé, dans lequel j'ai récupéré ce que j'ai fait sur le smartphone. Donc mon Panorama en point .jpg. Hein, je double-clique et <coughs> j'ai mon panorama. Voilà. Euh, vous remarquerez ici une zone sombre. Cette zone sombre, c'est simplement parce que, ici, derrière cette maison, le soleil était en train de se coucher. Donc, le, le soleil était sur la ligne d'horizon. La ligne d'horizon, allait à peu près au centre du, euh, diapora, euh, du panorama. Et donc, euh, bah, quand vous avez une source de lumière euh, très forte, pour garder euh, ben, une homogénéité au niveau lumière, ben, voilà, ça assombrit euh, instinctivement, ça fait une sorte de filtre. Et donc là j'ai une zone noire. Bon, c'est pas trop gênant hein, en tant que tel, mais bon. faut savoir que si vous voulez faire un beau euh, panorama, il vaut mieux que le soleil soit au zénith. Hein, donc au méridien, ou en tout cas en deux, largement au-dessus, pour éviter d'avoir euh, un gros flash noir hein, ici en plein milieu. Essayez également d'avoir un ciel uniforme. Ici, j'ai un ciel sans nuages. Bon, il est bleu-blanc. Bon, c'est parce que les conditions météo n'étaient pas terribles. Mais avec un ciel bien bleu, bien tranché, ce sera encore meilleur. Voilà, donc choisissez bien le moment pour faire votre euh, panorama. Si vous avez des nuages noirs, blancs, gris, etc. un peu partout, ça va être compliqué pour le découpage. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper ce ciel. On va garder la cime des arbres, les poteaux... Les toitures, les maisons, etc. Et on va supprimer ce ciel bleu pour avoir derrière donc une transparence, un fond transparent. Pour avoir un fond transparent sur GIMP, il faut simplement aller ici sur le, le calque. Hein. Ici, c'est mon calque. Je vais aller faire un clic droit avec la souris sur ce calque. Et je vais ici ajouter un canal alpha. Le canal alpha sur GIMP, c'est le canal de la transparence. Voilà alors on va commencer par détourer tout ça donc on va faire contrôle molette pour avancer ou reculer voilà ici je me mets bien sur le bord et puis je vais prendre euh, donc un outil de type lasso et puis je vais tranquillement commencer à détourer donc ici ça c'est peut-être un détail qui sert pas à grand chose hein, mais bon voilà, je vais je vais le détourer quand même ce coin là ici et on descend et on revient au point de départ voilà on a fait un un contour très grossier voilà et donc euh, je vais appuyer sur le bouton supr 1 2 3 supre voilà on a notre fond du ciel qui a été dégagé. Maintenant, on va s'occuper peut-être un petit peu de euh, toutes ces parties-là, là, là euh, pour essayer de détailler un petit peu plus. Et je vais utiliser la baguette magique, qui est ici. Elle euh, est sur un seuil de 17. Ouais, ça devrait le faire, ça. 17. Allez, on va zoomer. On va essayer de voir ce que ça donne. Voilà, donc, je sélectionne, j'appuie sur supr et voilà, je vais euh, dégommer petit à petit des parties, là ça va prendre du temps, donc euh, si vous voulez je vais accélérer euh, la vidéo, mais bon le principe hein, c'est simple, hein, la baguette magique, Voilà, allez c'est parti Voilà. voilà on est toujours tenté de faire encore un peu plus et encore un petit peu plus à un moment donné il va falloir que je m'arrête c'est un peu comme quand je fais de l'astro dessin qu'à un moment donné je m'arrête ici c'est bon ça m'a l'air pas mal ici je l'ai pas fait ça fait un petit peu bizarre voilà, voilà comme ça c'est un petit peu un petit peu craignelé. Ben c'est nickel voilà on a terminé à ce niveau là il ne nous reste plus qu'à mettre à l'échelle et oui parce que les panoramas dans stellarium ont une euh, donc une largeur de 2048 pixels et une hauteur de 1024 c'est un rapport de 2 1024 x 2 2048 voilà donc, il faut qu'ici, on soit à 2048. Donc, ce que je vais faire, c'est que euh, en fait, il y a deux choses à faire. Ça, c'est le, le calque. Et ensuite, on a l'image. Donc, le calque, je vais bien le passer à 2048, ici. Puis, je vais garder la proportionnalité pour le calcul de la hauteur. Alors, je vais aller dans Calque. OK. Vous allez aller dans Échelle et Taille du calque ici voilà vous avez ici le lien de proportionnalité vous le gardez et ici en largeur on va donc mettre 2048 et donc en bas ça va être 1024 automatiquement calculé enfin 1024 euh, la proportionnalité va être gardée donc ça va être 370 pardon voilà 2048 sur 370 ok donc je mets à l'échelle hop voilà donc ça du coup ça a été un petit peu pixelisé parce qu'on a on a perdu de la, de la précision ensuite on va donc euh, cette fois ci jouer avec la taille de l'image ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une nouvelle image une nouvelle image de 2048 sur cette fois-ci 1024 on va aller dans les options avancées, on en a besoin les options avancées pour pouvoir euh, gérer la couleur de l'arrière-plan et la couleur de l'arrière-plan on va le prendre en transparence ok Donc 2048 sur 1024 transparence au niveau de l'arrière-plan hein pour ça on utilise les options avancées je valide donc ici j'ai une deuxième image ok ce que je vais faire maintenant c'est que je vais aller chercher hop, cette image là ok je fais un contrôle C, contrôle C. je viens ici et je vais faire un contrôle v contrôle v ok ce qui est bien c'est que du coup aller au centre de l'image c'est absolument ce qu'il nous faut puisque ici on a notre ligne d'horizon est au centre maintenant ce qu'on va faire c'est que ici en bas on va remplir parce que quand on va regarder vers le bas dans stellarium on va il faut qu'on puisse voir le sol je vais aller utiliser un outil qu'on appelle le euh, voilà le tampon de duplication donc ça c'est ce qu'on utilise euh, c'est l'outil de clonage pardon tampon de duplication c'est pour les gens qui ont photoshop donc l'outil de clonage ici je vais utiliser bah, euh, une brosse euh, bon, elle est pas mal celle là ouais bon, là, je vais la garder donc c'est une brosse de type 2 hard euh, 050 la taille 62 donc c'est pas mal euh, proportion et angle on garde on garde la dureté on garde la force donc 80 80 à peu près hein, au niveau de la dureté et de la force on va euh, cliquer sur contrôle et on va se mettre ici sur un bout d'herbe qu'on veut bah je vais prendre celui là un bout d'herbe qu'on veut dupliquer donc je vais prendre celui ci je vais me mettre ici au pied de mon de ma balançoire et puis je vais prendre toute cette partie là à dupliquer donc je vais me mettre ici je fais contrôle et je clique voilà donc ici j'ai mon, euh, mon cercle fictif. Et regardez, si je viens ici et que je clique, vous voyez, mon cercle fictif se déplace et recopie exactement ce que je fais. Quand je relâche, il revient en position. Voilà. Donc, on va faire des, des choses comme ça. On va faire toute la pelouse comme ça. En biais on va essayer de garder le maximum ok donc là aussi c'est un peu long donc si vous voulez je vais accélérer les choses Voilà, on a terminé. Maintenant, on va sauvegarder tout ça. Fichier, exporter sous. Voilà. On va aller dans Pictures, on va aller dans Panorama. Et puis on va changer ici, sans titre.png, on va mettre donc Panorama. Ma point png Alors, je, je suis en point PNG parce que tout simplement euh, ici, quand j'ai créé mon nouveau calque, hein, ce deuxième calque, hein, ici on est sur le premier, là on est sur le deuxième. Quand j'ai créé mon deuxième calque, je l'ai fait en fond transparent, donc automatiquement, il me l'a mis en PNG. Si vous aviez pris euh, un fond non transparent, il vous l'aurait mis en JPG. Ok, bon, ça c'est la petite euh, truc. Donc, hop, exporter, voilà, je change rien, je fais exporter. Voilà, c'est fait. Maintenant, on n'a plus qu'à aller chercher cette belle image et puis l'installer dans euh, Stellarium. Alors, pour l'installer dans Stellarium, on va aller dans les euh, répertoires, dans le répertoire de Stellarium. Donc, on va ouvrir notre explorateur de fichiers. On ne va pas ouvrir Stellarium, on va ouvrir l'explorateur le le, de fichiers. On va aller, donc, donc là, je reviens en arrière, je vais dans ce PC, voilà, pour venir ici euh, chercher Windows. Et dans Windows, vous avez Programme 86 et Programme. Pour ceux qui ont un, un ordinateur en 64 bits, vous avez Programme 86 et Programme. Donc, vous allez dans Programme et pas Programme 86 et vous allez chercher... Stellarium qui se trouve ici, voilà, j'ouvre, j'ai tous mes répertoires d'installation, mes audios, mes modèles, etc., mes icônes, et vous avez un, un répertoire qui s'appelle Landscape, c'est celui-là qu'on va aller visiter, Landscape, et vous avez tous les, euh, bah, tous les panoramas euh, préinstallés de euh, Stellarium, moi j'ai choisi d'aller sur la Lune, parce que j'y vais jamais, donc je vais modifier Moon, et Moon, ça va être donc euh, ben, euh, Asbrook. Donc, voilà, j'ouvre Moon et vous avez ici Apollo17.png. D'accord C'est l'image. Hein, ça, ça, vous y touchez pas. Vous allez donc ici sur Apollo17. Si j'ouvre Apollo17, hein, regardez si j'ouvre. Vous avez le panorama de la Lune. Hein, C'est ce qu'on voit quand on choisit la Lune. Bon, alors, Apollo17, j'ai pas envie de perdre mon panorama. Donc, je vais le renommer. Donc, Apollo17 tiré du bas. J'ai mis un petit tiré. Je clique à l'extérieur et je clique sur « Continuer ». Voilà. Donc ici, j'ai sauvegardé Apollo 17. Maintenant, je vais aller ouvrir hop, euh, mon explorateur de fichiers. Je vais aller dans « Images ». Je vais aller dans « Panorama ». Et vous avez le « Panorama.png » qui se trouve ici. Donc, hop, je me mets un petit peu de côté. Je prends « Panorama.png ». Et je le glisse à l'intérieur. Je clique sur « Continuer en mode administrateur ». Voilà. Vous avez ici « Panorama.png » qui s'est mis à la fin. Ce que je vais faire, c'est que je vais le renommer « Apollo 17 ». Tout simplement. OK On va renommer « Apollo 17 ah ». Oui, il y a deux ailes à Apollo. Et un seul P, <rire> n'importe quoi. Alors, un seul P, deux L. Voilà. Faites bien attention à l'orthographe. Et vous ne mettez pas le tiré du bas. Hein. Le tiré du bas, c'est l'image préservée de la Lune. Et Apollo 17, c'est ce qui va remplacer. Donc, c'est notre panorama qu'on vient de faire. Je ferme, tout simplement. Voilà, c'est fait. C'est terminé. Je peux même tout fermer, si j'en ai envie. Voilà. Et je vais ouvrir maintenant Stellarium. Hop, le logiciel Voilà, donc ici j'ai bah, mon, mon paysage classique, hein, c'est celui que j'utilisais avant. Pour changer le paysage, on va aller ici dans Affichage, ou F4. On va aller dans Paysage, ici, Paysage. On va aller sur Lune, Lune, et vous voyez, j'ai mon jardin, et je vais cliquer sur Utiliser ce paysage par défaut, ici, voilà, hop, c'est fait, voilà, donc ma maison est au nord, le jardin de mon voisin, ma petite cabane est au sud, que je range tout ce bordel, et ici j'ai l'est. Ah, j'ai un petit, petit défaut ici de raccord bon, peut-être que je refasse un peu le je vais peut-être le refaire mais bon voilà vous avez vu le principe donc quand je vais passer maintenant euh, je vais augmenter le, le chronomètre pour passer en pleine nuit Là, on est à midi, 13h, 15h, 16h, 17h, 18h. Voilà. Vous avez désormais... une vision vraiment de ce que vous pouvez voir... en situation réelle. OK En arrière, montrer l'aube naissante et les minuit, Voilà. Pas magnifique ça Donc je sais que il bah, y a des choses que je verrai pas. De, de cette belle petite maison voilà alors bien entendu euh, j'ai fait ça exactement sur le spot où je place mon les instruments hein. si vous bougez ben euh, vous n'aurez pas la même vision mais bon c'est toujours sympa de voir ce qu'on a à voir. Ok. Voilà. Donc vous pouvez voir qu'au niveau du, du sol, hein, j'ai euh, le sol de mon jardin. Ouais, donc il y a un petit problème ici. Ouais, peut-être que je refasse un peu le, le, le diaporama. J'ai peut-être été un peu trop vite. Ici, sur l'horizon est. La dernière photo n'a pas été bien faite il y a un petit liseré un truc qui va pas mais bon moi bon, ça me va hein. ok Donc ici le soleil voilà les astros ce petit tuto est terminé j'espère que vous allez vous éclater et faire en sorte que stellarium soit votre stellarium sinon je vais laisser un fichier dès que j'aurai réparé ce ce petit truc là, si vous voulez faire de l'astronomie euh, chez moi, dans mon jardin, bah, je vous invite euh, euh, dans mon jardin. Voilà, tout simplement. Allez, salut les astros, ciao, bye